je m'appelle Léonie, je suis la victime du harcèlement. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis une grande amie de Léonie. Bonjour, je m'appelle Luis, je suis la meilleure amie de Léonie et de Marie. Bonjour, je m'appelle Estelle et je harcèle Léonie. Bonjour, je suis Emma, je suis la meilleure amie d'Estelle et la complice de l'harcèlement. Bonjour, je m'appelle Jeff et je suis complice du harcèlement. Salut, moi c'est Oscar, je suis aussi victime du harcèlement. Tout le monde m'appelle Oscar le bizarre, ça me gêne. Et moi, je suis la maîtresse. Ça a commencé l'air de rien à une fête d'anniversaire. Des regards en coin, quelques petites mesquineries. Léonie sait qu'Estelle ne l'apprécie pas beaucoup, mais elle essaye de ne pas y prêter attention. Dans la cour, pendant la récré, Estelle a sorti les photos que son papa lui avait imprimées sur du papier brillant. Le papier était en fait un agrandissement photo. On me voyait en gros plan la part de gâteau prête à enfourner dans ma bouche, grande ouverte. Estelle avait décidément sélectionné la photo où j'étais la plus moche, une sorte de nœud à serrer mon ventre. En plein exercice de conjugaison, j'ai perçu un bruissement derrière moi. À tous les coups, c'était encore les deux pestes qui complotaient quelque chose. J'ai fait mine de ne rien entendre, mais mon estomac s'est tordu comme une serpillière. I'll uh vote. -huh. Uh -huh. Ah ouais, c'est Oscar le bizarre. Ouais, nous y allons ensemble.